En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous le savez par cœur, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord. Et vous y retrouvez toutes les infos, les screens, les leaks, tout ce qui passe dans les vidéos. Vous l'avez aussi sur le Discord et bien plus encore. Les amis, revenons. L'annonce de la mise à jour d'hier pour des petites infos, notamment un leak. On ressort un leak d'il y a quelques mois. Regardons bien ce qui nous a été envoyé. Alors, pas la Facebook issue, bien évidemment, mais la mise à jour 1.0.67. Et dans le tas, il y a une info. Alors, recherchons là. Elle est pas, il me semble qu'elle est mise sur les attirails. On n'est pas sur la scène de conquête. L'attirail et le forme d'état, non, on est sur l'optimisation du musée où il nous annonce que l'un des packs va bientôt disparaître alors est ce que c'est au début non c'est pas là c'est pas en point 3 c'est pas en point 4 c'est quelque part bref il nous annonce que le pack qui nous donnait des reliques allait être retiré alors de quel pack parle-t-on on parle de ce pack là le 7 jours de pièces connectez vous tous les jours pour réclamer un gros montant comme d'habitude hein. kevin s'enflamme sur les super de pièces de relique et de pièces d'exposition. Alors ce gros montant, alors on est à 6 balles, hein, bien évidemment, sur euh, iOS, hein, que ce soit iPad ou iPhone ou sur votre Mac, la version Mac du jeu, euh, mais on est qu'à 4,99€, euro de moins, donc achetez-le sur PC ou sur Android. Et si vous regardez dans le détail, c'est 6 pièces de relique et 10 pièces d'exposition. Est-ce que c'est un bon pack Bon, pas oufissime, il est un peu éclaté, mais... Il va disparaître. Pourquoi il va disparaître Parce que Lilith va forcément mettre d'autres moyens avec la mise à jour du muséum d'obtenir ses pièces et veut le limiter. Ne souhaite pas que les joueurs puissent abuser de ce pack pour monter trop rapidement au niveau des reliques puisque les reliques maintenant vont avoir un niveau d'expertise. Il est annoncé aussi dans le patch que tous ceux qui ont acheté des packs et eh bien vous, vous continuerez d'en bénéficier jusqu'à leur fin. Donc que font certains joueurs Regardez certains joueurs qui ont un petit peu trop d'argent évidemment. Hein, ils font ce genre de choses. Hein, ils achètent le bundle de 7 jours plusieurs fois de suite. Et regardez là par exemple ce joueur va l'avoir pendant 100 jours. Jours. Vous avez bien lu, un hein, 100 jours, alors c'est pas oufissime non plus, il en a acheté 15 pour aller à 100 jours, donc il a quand même mis un petit 60 balles dessus s'il acheté hein, sur PC, hein, même un petit peu plus, 75 euros dessus, mais pendant 100 jours, il va récupérer ses pièces de relique et ses pièces d'exposition et après, ce bundle va disparaître, donc c'est clairement mort, il ne pourra plus l'avoir est-ce que ça peut être rentable C'est risqué. Si Lilith l'enlève, forcément, c'est car ils ont un désavantage à nous le laisser et ils ne veulent pas qu'au niveau du muséum, on puisse rapidement acheter les reliques hein, et les expertiser au niveau maximum puisqu'elles vont avoir, encore une fois, un niveau d'expertise à présent c'est pour ça qu'il l'enlève donc est ce que ça peut être rentable ouais ça peut être rentable mais il faut quand même avoir un petit billet à perdre et investir enfin investir à perte évidemment dessus si vous voulez en acheter deux trois pourquoi pas vous aurez toujours ça en stock même si vous pensez avoir un stock important lilith le sait que les joueurs ont des stocks et donc à mon avis il ne va pas être easy de tout monter rapidement. Et d'ailleurs, en parlant de tout monter rapidement, je vous ressors le leak d'il y a quelques mois qui recircule de nouveau sur le musée puisqu'on se posait la question hein, quels vont être les nouveaux attributs des nouveaux commandants. Et bien, il y a quelques mois, a fuité ce screen quand on ne parlait même pas encore de la future mise à jour du musée. On disait qu'il était possible qu'il fasse une mise à jour et s'ils en faisaient une cette info est sortie alors au niveau de Genghis Khan vous allez voir donc on annonçait Alex, Tomiris, Genghis Khan, Saladin, Constantin, Edouard alors là Lee nous annonçait quasiment les mêmes commandants je crois qu'elle n'a pas dit un hein, Tomiris mais tous les autres ont été annoncés et ils ont dit « et bien d'autres ». Donc, il y en a peut-être plus. En tout cas, voilà les stats de l'époque. Pour Genziscan, c'était 20% santé, 5% de dommages réduction. C'est pas mal du tout. Le binôme naturel de Gen Scan quand il est sorti, c'était de mémoire Saladin. Donc vous imaginez avec Saladin qui est très tanky, le 5% de dommage réduction, c'est pas mal du tout. Et le 20% santé, c'est même énormissime. Saladin, lui, c'est 10% de march speed, 150 d'additional damage factor. Bon... Là pour le coup moi je suis très déçu par cette stat de Saladin, autant celle de GK elle est énorme, autant celle de Saladin me paraît un petit peu éclatée, si ça avait pu être l'inverse ça aurait été encore mieux parce que Saladin étant extrêmement tanky avec 20% de santé et 5% de dommage réduction ça aurait été énormissime pour le kill on aurait passé énormément de temps et ça aurait pu être un bon binôme en défense. Constantin à présent, Constantin il est annoncé avec 10% de marche speed, alors je ne comprends pas pourquoi il rajoute ce marche speed, enfin c'est pour faire des stats, hein. mais franchement le 10% de marche speed ça sert à rien, on s'en fout qu'il aille vite euh, ou pas, en tout cas moi personnellement je m'en tape de ouf, 10% de marche speed, 20% d'attaque sur Constantin encore une fois. 20% d'attaque, c'est pas ce qu'on aurait attendu c'est un commandant de soutien, donc on aurait aimé qu'il ait quelque chose de plus générique qu'il puisse arroser tout le monde ou que ça le rende plus tanky plus résistant, un peu comme Richard puisque Constantin, on l'utilise aussi en canyon pour ça, sa capacité à être très tanky et à résister à beaucoup d'assauts pendant qu'on éclate les autres troupes, donc là encore une fois, je trouve cette relique dommage, là sur ces trois premières reliques Genzis Khan, Saladin et Constantin Constantine, Constantin. Sur le papier, je n'investirai que sur Gen Z scan Après, peut-être je vais être surpris par les rapports et on aura des stats de ouf. Mais sur le papier, seul Gen Z scan me paraît intéressant. Ensuite, on passe à Alex. Alex, commandant énormissime, hein, évidemment. Très utilisé en binôme, notamment avec Guan, on l'utilise, mais pas que. Franchement, excellent. On peut l'utiliser aussi avec Scipio euh, Prime. 10% de santé, 3% de dommages réduction là on est sur du lourd le 10% santé quand vous allez le mettre avec Scipio et le 3% de dommages de réduction ça va être extrêmement intéressant à mon avis beaucoup vont recommencer à jouer à alex bon je dans une certaine mesure rappelez vous quand le musée version 1 est sorti on a vu des minamoto ressortir de nulle part grâce au plus 20% en défense de cavalerie et plus 25% en attaque de cavalerie d'ailleurs pour le moment on n'a aucun qui a sorti des stats comme ça rappelez vous 20% et 25% de Minamoto c'était énormissime donc Alex intéressant si c'est ça c'est une bonne stat je le montrerai également on passe à Edouard alors Edouard Edouard je vous le savais hein, je le déteste il m'a fait gâcher des sculptures pour être expertisé il est totalement éclaté ce commandant il ne sert strictement à rien ils vont lui donner un 150 de rage bonus et 5% de skill dommage. Alors oui, 5% de skill dommage... Ça va être très lourd sur du Edouard parce que Edouard a un premier skill qui fait pas mal de dommages. Alors, c'est pas Nevsky hein, non plus, mais Edouard, son premier skill, bon, il est intéressant en dommages. Mais il coûte quand même 1350 de conditions de rage. Tout ça pour faire un multiplicateur de dégâts de 2500 s'il expertisait. C'est pas mal d'avoir 5% de plus parce que ça ne s'applique pas qu'à ça. Mais euh, c'est pas ça, à mon avis, qui va le rendre oufissime. Moi, bon, en tout cas, c'est pas ça qui va faire que je vais me précipiter pour utiliser Edouard. Il me paraît toujours aussi éclaté, même avec cette relique. Et on finit. J'espère qu'il y en aura d'autres. On aura peut-être d'autres leaks avant euh, la match de mardi. J'espère qu'on aura d'autres commandants. On finit avec Tommy Ellis Et elle, malheureusement, le parent pauvre, elle prend 15% de marche speed et 10% santé. On a une stat qui sert à rien. Le 15% March Speed. Le 10% Santé, c'est pas mal du tout. Mais... Je la montrerai pas pour autant, sachant que moi, Tomiri, je ne l'ai pas expertisé, euh, contrairement à certains des autres commandants de cette liste. Ce qui est notable, c'est que euh, Lilith, excepté pour Gen Ziskan, n'a pas, de mon point de vue, fait des bonus qui sont aussi impressionnants que la version 1 du muséum. Car si vous prenez, je vous cite à Minamoto, on avait plus 20% en défense de cavalerie, plus 25% en attaque, c'est quand même du lourd. Mais rappelez-vous, Menmet, second aussi, plus 20% en santé de troupes et plus 5% en compétences. C'est tout de même beaucoup, beaucoup plus. Pareil sur Charles Martel, plus 25% en attaque d'infanterie, plus 5% en santé. Et si on prend Mulan, Mulan qu'on compare à Constantin, plus 10% en santé. Euh, Constantin, il a 10% en marche speed et plus 10% en réduction des dégâts de compétences. Franchement, c'est clairement beaucoup plus performant. KO KO, plus 20% en santé, plus 200 en multiplicateur de dégâts de compétences actives. Bref, ils sont vraiment beaucoup plus cheat. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que c'est déjà des commandants de deuxième ou troisième génération, donc ils ont déjà des skills plus puissants. Peut-être, mais ça ne les rend pas moins obsolètes aujourd'hui. Franchement, euh, ils sont beaucoup moins performants que les tout derniers commandants. Là, le but, si c'est de leur redonner un petit coup de foi et qu'ils soient au niveau des autres, ils auraient pu mettre des compétences de niveau supérieur. Si ces compétences sont réelles, si ce leak est fiable, pour le coup, ça semble très cohérent. On n'a qu'à attendre hein, maintenant, à présent, mardi. Peut-être qu'on aura des infos dans une vidéo avant. Les amis, passons à présent au stats de ouf. Je vous ai déjà montré ce KVK cette semaine. Regardons la suite du KVK des One V avec une petite stat, plusieurs petites stats même. Très intéressant le 10 34 hein, qui est pour le coup qui n'est plus impérium hein, contrairement au 16 47, au 13 07, au 10 79 et au 16 64. On voit les mecs donnent tout. Allons voir la situation telle qu'elle est, alors on descend, on va sur le front de ouf, hein. ces portes de niveau 6 qui sont ouvertes, qui sont bloquées, alors là, elles sont pas là, on va les trouver, voilà, elles sont là les portes de niveau 6, vous le voyez, les One v tiennent toujours le passage sur ce côté là, hein, sur ce front, les forteresses brûlaient la dernière fois qu'on les a regardées, elles ne brûlent plus, elles ont brûlé, mais ça tient, bon vous me direz, avec ce Rise of Fortress, c'est normal, là ça sent le, le retour de rallye, ça a tenu, ça tient toujours, ça tient des deux côtés. Du coup, je vais vous montrer hein, des stats après, on a aussi de l'autre côté... La même porte hein. de l'autre côté, hop là, plus haut, il suffit de trouver là où il y a toutes les forteresses, hein. c'est simple, c'est ici, ça tient toujours, c'est tenu par le 1179 hein, de notre ami Koala, modérateur sur le Discord, les uniques et les WSA, est-ce que ça brûle du côté euh, des 1 AVG, alors je ne pense pas, est-ce que ça brûle du côté des CB non plus, je pense que là c'est du solide, ça tient, il n'y a pas de risque pour le moment, on va voir combien de temps mais à mon avis ça va rester en statu quo et ça se jouera en terre du roi je vous parlais qu'on a des stats regardez bien ces données récupérées sur le facebook officiel c'est les stats uniquement de l'ouverture des portes de niveau 6, si c'est ce qu'a annoncé, regardez le nombre de T5 perdu, 2000, ça fait 2000, alors est-ce que c'est des millions 1 million égale 1 million, ouais on sait 1M égale 1 million, donc ils annoncent 2000 millions, ça me paraît euh, beaucoup euh, de T5 euh, kills. Euh, ça me paraît énorme, mais euh, c'est tout à fait possible. 10-34 en tête, mais vous voyez, le 10-34 n'est pas si loin devant, puisque derrière, on a tout de même le 16-64 et le 16-47 qui talonnent pas loin. Le 13-07, mais ils sont en dessous. Les 1V restent les boss. Et après, dans les plus petits, je dirais les royaumes qu'on peut qualifier de royaumes de... De soutien on retrouve évidemment le 1079 et le 1188 qui sont les deux plus gros royaumes de soutien et puis ça correspond à la situation sur leur porte à ce statu quo pour les t5 kills assez impressionnant on a aussi le t4 plus t5 kills puisque vous le savez on renforce beaucoup avec des t4 ça coûte moins cher et encore une fois même résultat mais cette fois c'est beaucoup plus serré. Les One V, le 10-34, hein, sont en tête, hein, mais ils sont très très proches en score du 13-07, du 16-47 et du 16-64. Assez impressionnant des deux côtés. Là, Ça tient bien, ça renforce et on le voit toujours dans les deux royaumes de soutien. Le 10,79 et le 11,88 sont quand même assez loin derrière, mais font le job hein, parce que les autres royaumes de soutien sont vraiment, vraiment beaucoup plus loin. Cette stat nous donne une indication et ça explique pourquoi hein, les One v sont sortis du statut Imperium, Mais le 1664, le 1647 et le 1307 pourraient également très prochainement sortir de ce statut. On a un dernier graphe avec des dernières stats, évidemment, vous vous doutez. C'est les troupes mortes et là, c'est encore une fois le 1034 en tête avec presque 140, on va dire 135 millions de troupes mortes. Alors oui, on peut faire beaucoup plus, hein, mais encore une fois, on est uniquement sur l'ouverture des portes de niveau 6, suivi par le 1664 et le 1307. Et là, on voit vraiment que c'est le 1664 en face des One V qui fait le gros du taf, car le 1647 est quand même très loin derrière ils sont à peine à 90 millions on va dire 85 millions de troupes mortes donc presque la moitié 70% de moins que les one V donc vraiment assez loin derrière le 16 64, 64 fin taf de ouf le 1307 aussi est en retrait il est en dessous des 120 millions allez on dirait à l'oeil je dirais 118 millions et on voit un tassement des royaumes de soutien cette fois le tout 15-06 a réussi à passer le 10-79 et le 11-88 qui, bizarrement, ont beaucoup moins de morts. Et on voit aussi ressortir le 20-26, le 24-03, le 24-25, le 25-20, excepté le 23-86. On voit là que tous les royaumes sur son, ce KVK sont extrêmement actifs afin de réussir à tenir les portes. Sachant que ce qui va jouer là, c'est vraiment le coup de carte bleue car il va falloir recréer massivement des trous pour l'ouverture des terres du roi. Si je dis pas de bêtises, hein, ça devrait arriver d'ici 10 jours. 10 jours, peut-être 12 jours. À combien est-on au niveau du nombre de jours de Skavika Je n'ai pas regardé juste avant d'y rentrer. Regardons le 10-34. Ils sont à 29 jours. Non, ça devrait être dans 6 jours. Dans 6 jours donc. Le 10-79 est toujours impérium également. À mon avis, il va sortir de ce royaume. Dans 6 jours, ils vont normalement avoir l'ouverture des terres du roi. Et là, ça va être le fight final, on va voir qui va réussir à attraper la grande Ziggurat. mais vu le nombre de morts, ça va être du très très lourd